C'est joli, n'est-ce pas Bon, je trouve également. Et c'est la réaction que j'ai depuis que je suis arrivé ici. Nous sommes à Édimbourg, les amis, en Écosse. Et on va essayer de ne pas faire son compte français. C'est rouge c'est rouge. Le tour d'Europe continue. Je vous l'ai déjà dit, j'avais envie de faire la plupart des pays en Europe. Je suis déjà allé en Angleterre, en Irlande, mais jamais en Écosse. Et eh ben c'est chose faite. Nous sommes dans la capitale Édimbourg. Beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à faire tout le week-end. Et donc du coup, on a ressorti la caméra. Je vous ramène en vlog, ça m'a manqué. Ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vlog, quelques temps que j'avais pas pu faire de voyage. Et j'aime bien les vlogs et les voyages un petit peu commentés par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire en voix off. Mais c'est cool aussi d'avoir du direct. Et là, il y a du direct. Donc on est à Édimbourg, regardez. Il y a pas mal de choses très intéressantes depuis tout à l'heure on est situé dans le centre à côté de Saint Andrew Square on vient d'arriver on est juste allé manger c'est vendredi je suis allé faire un petit tour à la mosquée aussi voilà comme ça on se fait plaisir c'est le jour hein voilà pour nous les musulmans. et après derrière on va marcher un petit coup et on va jusqu'à la plage je suis avec maï bonjour maï comment vas-tu coucou <rire> Donc, regarde a... Oui. qu'il y a juste derrière toi c'est Epoca ouais et puis, sur Google Maps c'est une boutique euh, genre une petite vintage tu allais faire un tour après oui Ok. On y va. Ah on y va maintenant Donc les amis les aventures de ce week-end On va visiter Dimbourg On va faire des magasins On va faire des monuments On va faire plein de trucs On va manger aussi On va manger Maï Oui énormément T'as faim toi hein Oui j'ai envie de faire plein de, de, de petits euh, restos Des salons de thé et tout euh, Je suis trop motivée là Et bah voilà vous êtes avec nous C'est parti C'est by vintage comme ça C'est carrément ma cam Regardez J'aime les choses comme ça Les choses bien vieilles celle qui respire le soufre. La particularité des bons shops vintage, c'est qu'à la fin, t'as mal au bras. Parce que la force de faire... Hop, est-ce que cette chemise, qui est censée être en XL, va à mon gros corps Bon, bah on la prend de côté, et à la fin, t'essayes 8 trucs, et t'as mal au bras. Bon, après, on dit qu'on aime bien le vintage et les fripes, mais bon, de temps en temps, ça... Il y a aussi de belles horreurs et de bons trucs du siècle dernier. Ça, ça, ça, c'est des casquettes que vous voyez que sur le crâne de vos darons, en général. Attends... Elle a un truc, cette veste, hein. J'ai été ban de Twitch pour avoir regardé de la Bundesliga. Est-ce que ce serait pas le temps de ressusciter l'alter-ego allemand de Zach Nani, et qui Zucker Nainai Vu que elle gagne pas. <rire> et là, vous allez vous demander quel est le programme. Alors, je vais vous l'expliquer. Parce que certains Français pensent encore qu'on est en direct d'Édimbourg, alors que pas du tout. On est en direct d'Edimbra. J'étais dans une boutique, la meuf elle roulait les R bien fort, ça m'a fait kiffer Et elle a dit What are you doing in Edinburgh Et là j'ai compris qu'on n'était pas sur Facebook en 2012 mais que c'était leur manière d'appeler leur ville Et donc là on est dans un parc, il y a des jeux pour enfants Il y a des gens qui se baladent, il y a des gens à vélo, des gens heureux, de la végétation Regardez tout ça, c'est magnifique Et en fait c'est cool parce qu'aujourd'hui, vendredi, premier jour, on en profite pour sortir un peu du centre-ville qu'on n'a pas trop visité pour l'instant Là on va aller à la plage Et ça c'est cool parce qu'en fait à Édimbourg, il y a un flanc de mer sur lequel tu peux sûrement pas te baigner, parce qu'il fait extrêmement froid ici. Peut-être l'été, quoique. Hein. Mais surtout, ce qui me fume, c'est qu'ils ont vraiment une plage qui a un nom. T'as l'impression qu'on est sur la Côte d'Azur ou au Mexique. Portobello Beach. C'est là où nous allons aller, à la plage de Portobello histoire de voir un petit peu bah, le flanc de mer, un petit peu la promenade, à quoi ça ressemble, etc. Samedi, on a un gros programme de centre-ville, musée, château, vieille ville et compagnie. Et enfin, dimanche, on va d'abord se réveiller et regarder John Jones se faire tabasser par Cyril. En tout cas, on l'espère. Au moment où sort ce vlog, le combat est terminé. J'aurais l'air bien con hein, si ça s'est pas euh, passé comme ça. Puis après, derrière, bon, le Grand Olympique Lyonnais, de la Formule 1, quelques visites. On termine en douceur les week-ends européens. Attends, il y a des gens qui jouent, qui jouent au tennis. Voilà, oh on aime bien les gens talentueux. D'après Google Maps, on est plus très loin de Porto Belo Beach, mais c'est pas très Porto Belo, ici, ici. Hein. Par contre, il y a Farm Foods, je vois des grosses affiches 99 pounds et en plus ça roule à droite. Je pense quoi de tout ça Maï Ça me perturbe. Euh, le fait que ça roule à droite Là, on est passé du parc, direction la je plat. La mer Et ça y est, on y est, la belle plage des Dimbours. On est quasiment... Au bord Bon j'avoue je suis monté sur un muret et je m'attendais pas à voir un mix de côté industriel <rire> et un mix de plage. Alors certains français me diront mais t'avais pas besoin d'aller à Edimbourg pour ça. Il suffisait d'aller au Havre. <rire> il fait bientôt nuit là. On se grouille pour y aller. Mais là dites-vous, on n'est pas exactement à Porto Bello Beach. Mais on voit Porto Bello Beach c'est un peu plus loin là-bas. Ça porte pas bien son nom. Hein. <rire> mais c'est important pour moi d'aller voir la côte un petit peu. Sachant qu'en plus ça marche, il y a le port. Avec le fameux HM Britannia. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est exactement le grand yacht euh, britannique archi connu. Je pense pas que j'aurai le temps d'y passer dans le week-end. Tu sais quoi Je vais juste aller mettre un doigt dans l'eau, un doigt dans l'eau, un petit wad dans l'eau, voir à quel point elle est froide et estimer si les gens ici se baignent l'été ou pas. Ah, écoute, euh, ça ne tient pas grand-chose quoi. Après, il y a quand même un peu de street art, un peu d'art de rue comme ça, les tags et compagnie. C'est quelque chose dont je suis très très friand. J'aime beaucoup. Je trouve vraiment que ça permet d'améliorer beaucoup beaucoup les villes quand c'est très bien fait. Et si vous ne connaissiez pas Allez voir Valparaiso au Chili. Vous tapez euh, sur Google Valparaiso. Et c'est une des plus belles villes que j'ai vues améliorées par les tags, l'art de rue et compagnie. Et quand c'est bien fait, c'est très stylé. Et là, je trouve, ça va. Il y a, y a quelque chose, il y a du cachet. Mais j'avoue, ça donne aussi envie de vivre à côté de la mer. Mais là, ça donne une vibe un peu bretonne, tu vois. Je me dis qu'à Brest, tu dois retrouver les mêmes sensations. Mais c'est très reposant. T'as le bruit, t'as... L'eau a l'air vraiment pas mal. Elle a pas l'air ultra praticable. Mais j'ai dit que j'allais vérifier. Un doigt. Ça va Non, ça va Attends. Ça va. <rire> ouais, Alors ça va. C'est froid, ça Et pourtant, je suis pas le plus frileux. Justement, avec ça là, en général, je résiste mieux que la moyenne. Mais là, j'avoue que... En même temps, on est le 2 mars, 3 mars, j'attends quoi Portobello <rire> Portobello Hello les amis, Écosse, jour 2. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau grand jour de voyage et de visite et autres. On se pose le matin gentiment sur le PC. On prépare les instruments parce qu'aujourd'hui, ça va également être le jour du live IRL. J'ai préparé ça. Ceci est le DJI Osmo que je vais utiliser pour les live IRL. J'utilisais d'ailleurs déjà en Corée. Il hein. n'y a pas de révolution dessus. Mais c'est un bon petit appareil. C'est pas du tout sponsor. Et c'est ça qui sert du coup à faire les live IRL. Et en plus, j'étais en train de regarder quelque chose. C'est la carte prévue du jour parce qu'en en fait j'ai demandé sur Insta qu'est-ce qu'il y a à faire ici et il y a littéralement une fille qui habite ici qui m'a répondu qui m'a dit bah écoute je vais te faire une carte des choses que tu pourrais faire et vu qu'aujourd'hui c'est le samedi, c'est un peu le grand jour de visite et compagnie, on a vraiment un parcours sur mesure avec plein de trucs dans le centre-ville d'Edimbourg et euh, des parcs, la vieille ville des cafés, des machins et on va faire tout ça aujourd'hui. Voici euh, le chemin approximatif, donc on part de notre hôtel on fait un demi-tour, on passe par Dean Village ensuite on retourne dans le centre-ville, on passe par un grand parc, on fait toute la whole town ici. Petit zigouigoui par là, je crois que ça nous fait passer à peu près par le château. Je suis pas sûr, j'ai cru ne pas voir le château. Bon, peut-être qu'on le fera demain. Ensuite, passage par Hill Road Park et retour jusqu'à Colton Hill. Autant dire qu'il va y avoir de la marche, de la montée, de la descente. <musique> quelques travaux mais Edimbourg c'est une ville qui monte et qui descend énormément Là on est à la sortie de notre hôtel et juste devant notre hôtel il y a ça Qui est une sorte d'immense musée juste derrière Alors on, on ira le voir euh, si c'est ouvert dimanche Sinon euh, on va pas aujourd'hui on a quand même des choses plus importantes Et franchement moi ce que je kiffe à Edimbourg pour l'instant C'est vraiment le style, euh, bah je t'agganalyse hein Mais le, le style des maisons et des bâtiments comme ça Tu sens que c'est le style bien british, bien correct Je me demandais si en Écosse, il y avait quand même quelques différences Non pas vraiment tu vois mais t'as vraiment l'impression euh, euh... J'allais sortir l'adresse exacte du Premier ministre anglais, Downing Street, je sais plus lequel, quel, quel, quel numéro exactement. Bon, en tout cas, c'est très cool. Donc nous, on va commencer par descendre et ensuite, on va pouvoir y aller. Là-bas, je vais lancer le live IRL et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui prendra le contrôle de la cam pour vous faire vivre la journée avec des commentaires et des bails. Soyez sympathique avec elle. Hein. Elle va vous montrer surtout euh, des choses. Et après, bah, <rire> vous, vous jugerez si c'était divertissant ou pas. Hein. Je le verrai au watch time. Hein. Ah, Mike, t'as l'impression la hein. pression. <rire> Direction le parc au fond et après, let's go, baby Bon, comme Zach il vous l'a expliqué, c'est moi qui vais vous faire les plans aujourd'hui, donc je vais faire au mieux. Il est en live et moi je vais le suivre derrière tout doucement et vous montrer plein de belles choses. Regardez, on tombe à tout hasard. Hop là, regardez. Restez c'est la petite cathédrale, c'est cool. Aujourd'hui, je suis censée faire la guide, mais j'ai comme qui dirait un sens de l'orientation proche du néant. Ça fait un peu vieux, non mais en vrai c'est mignon, regardez la petite rue Non mais c'est une petite rue de fou oh, comment je kiffe Vraiment t'es là, t'as ta petite maison ici, t'es au calme en vrai hein. <rire> Non mais en vrai c'est pas mal hein. <rire> Ça fait très maison ouvrière ce quoi. mais moi j'aime bien les petites maisons comme ça Vraiment je trouve que ça a un charme de fou, regardez la rue Non mais c'est un truc très photogénique en vrai Là, on arrive dans le centre-ville. Ça fait plaisir parce qu'il y a un peu plus de vie. Et là, les belles boutiques. C'est trop drôle parce que, genre, vraiment, je sais pas du tout me repérer, etc. Donc, du coup, Zach, il a pris mon téléphone et il s'occupe de faire et le live et le guide pour changer. Voilà voilà Coucou Tu vas bien Dis bonjour au chat Salut au chat Tu fais quoi ici J'habite ici Eh ben énervé, ça fait plaisir. Voilà, super. Bonne bah, journée ouais, à toi. Passez une bonne journée. Ouais. Ciao ciao. Vous vous posiez la question de si on croise de temps en temps des abos euh, oui tout à fait. Ça. Même à l'étranger. Voilà. Et là dites-vous on est dans la ville. Hein. On est dans la ville des dents. Bon, J'essaye de suivre Zach tant bien que mal, mais il n'empêche que tout ce que je vous ai montré avant, euh, c'est dans le centre-ville Édimbourg. Hein. Et ça c'est génial d'avoir autant de verdure et d'espace, de grands, grands trottoirs et tout ça euh, en plein centre. C'est splendide. C'est vraiment énervé. On mmh. est à Dean's Village, le petit endroit euh, atypique du côté d'Edimbourg. Et en plein cœur du live on montre des choses. Attends, attends, me dites pas que vous vous régalez pas, là. Oh là là là là. Zach était en train de me faire la remarque, mais ici, la plupart des restaurants font distillerie aussi, donc, euh, donc euh, ça se l'envoie sévère. En gros, euh, ils mine minent pas sur le whisky, quoi. Et les fameux abribus qui sont à l'intérieur du trottoir et qui ne donnent pas sur l'extérieur. C'est trop drôle. Regardez, il y a un passage, là, avec les escaliers. C'est une vraie gueule, hein Zach a décidé qu'on allait passer dans ce passage qui est particulièrement étroit et qui mène à la rue principale. Regardez ça. <rire> là c'est vraiment le chemin de traverse de fou. Harry Potter et l'ordre du phénix. Et voilà la rue principale. Ah oui. Ah oui. Ça en jette. Ah oui. Hein. Alors regardez, au milieu là, il y a un homme une statue d'homme. Je ne vais pas zoomer parce qu'il a une énorme hub et j'ai envie que ce live y elle continue. Donc profitez et on continue. <rire> Welcome to Edinburgh Castle. Bah, nous y voici. <rire> Le fameux château d'Edimbourg. Le truc en haut de la ville comme ça. là. Il y a une vue à gauche. Regardez cette vue. Ça a de la gueule là, on aime bien, on aime bien. Alors dans le process, j'ai perdu maille, <rire> je sais pas où aller. Voyager avec Zach, c'est aussi se retrouver seul à des moments parce qu'il décide de traverser comme un psychopathe, comme un bon, vrai français et me laisser toute seule dans mon coin. Est ce que je rage? Oui, un peu. Mais est ce que j'ai l'habitude? Totalement. Maintenant, il faut que je retrouve Zach, un grand chauve, s'il vous plaît. Accueille. Hop. Je retrouve Zach qui a dû terminer le live donc je lui laisse reprendre la caméra. <rire> Coucou. Coucou. Ça va Ça te plaît Bah oui. Bon, je on te laisse reprend. reprendre la caméra, ça ah, y est. Allez, let's go. Et ouais mon pote, il est carrément là. Petit restaurant de fish and chips. Aïe aïe aïe, extrêmement sérieux tout ça. Le fish and chips de raciste sans chapure. Alors que moi j'ai de la chapelure. Je me suis trompé Je crois qu'on est sur un truc euh, next level, hein. France-Espagne, hein. <rire> Ça y est les amis, je vous ai laissé avec Maï, je reprends le contrôle Nous sommes à côté du château d'Édimbourg que vous avez pu voir Nous avons mangé un très bon repas Et là maintenant, c'est le moment balade et rentrer à l'hôtel Et le programme est suffisamment fatos pour avoir des choses demain Et j'aime trop les rues comme ça pavées avec des grands bâtiments, des bons restos, des gens partout des boutiques. Ça a vraiment grave de la gueule. Donc il y a le château, mais il y a également tout un quartier autour du château. Et on rentre à l'hôtel. Voilà. Programme simple. Et les amis, il y a effectivement des gens qui jouent de la cornemuse en kilt en Écosse Dans la rue, on arrive en plus au Royal Mile. Le nom du Royal Mile est trop stylé. Ça veut littéralement dire un bail comme le kilomètre royal. Et il y a des trucs très cool comme... Des cathédrales, des places Et on va grosso modo aller voir En partant par là-bas Et euh, après gentiment rentrer à l'hôtel pour se poser un peu Voir un peu de football, Qui fait la vie quoi Mais regardez-moi ça Hop, des grandes statues Des grands édifices des grandes rues de l'histoire et c'est très charmant. On m'a fait remarquer qu'à Edinburgh c'était très peu coloré euh, les bâtiments. C'est vrai, mais ça a quand même un style. On est passé en plus à côté de l'Institut français. Moi j'aime bien parce que c'est vrai que c'est peu coloré mais c'est assez original, assez unique. Et puis il y a des endroits colorés, du coup quand c'est coloré, ça a limite encore plus de valeur, tu vois ce que je veux dire. Mike, tu penses quoi un petit peu de ces bâtiments gris C'est une ambiance très cosy, romantique, t'as l'impression que t'es dans un vieux film anglais. C'est pas mal hein ah, moi j'aime beaucoup. Il y a du monde un peu partout, et c'est ce que je disais, du coup quand on voit des trucs avec des couleurs comme tout à l'heure à Dean's Village, ça rajoute un peu Oui ça... Bah ça interpelle donc forcément... Euh, ouais c'est beau Alors on va voir là juste là, il y a un bâtiment je crois un peu officiel, donc là on est comme je dit sur le Royal Mile. Oh, Le fier drapeau écossais, le fier drapeau du Royaume-Uni Il y a une place énervée, regardez ça C'est... mais hé hey, Je kiffe trop Edimbourg, très bonne vibe Donc là on marche juste un petit peu, pour que vous puissiez voir encore une fois un peu du Royal Mile. Mais franchement l'ambiance est vraiment excellente, il y a du monde partout, les boutiques ont l'air top. Bon il doit aussi y avoir des attrapes touristes de merde Mais franchement c'est un bon samedi, il y a du monde un peu partout et tout, ça peut ne pas plaire à tout le monde mais c'est vraiment un bon samedi. Et euh, grand kif d'être là. La seule chose que je ne valide pas évidemment étant une spécialité culinaire écossaise nommée le Haggis, H A 2 G I S. Qui sont un mélange de poumons, de foie et d'estomac, de moutons ou de brebis. Ai-je besoin de me justifier Maï, un petit guise Ah mon dieu, quelle horreur Un petit haguise Tu sais, juste, je suis en train d'imaginer tous ces trucs mélangés là... Tu veux, tu veux pas grailler des Ah, oh, des... oh, non, non, non <rire> J'ai déjà entendu parler de groupes de gens qui se baladent ensemble avec un casque sur la tête et qui s'arrêtent pour chanter la musique et qui écoutent tous la même. Oh. Je crois qu'on est, euh... qu est sur un de ces groupes-là, là. là. <rire> Regardez C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Mais écoute, la même musique en même temps. Oui, oui, oui, oui, oui. oui cool génial, T'as envie d'y aller <rire> Bonjour les amis au milieu de toutes ces belles boutiques de luxe Burberry, Louis Vuitton, Mulberry je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être des sacs. Des sacs qui ne pensent pas trop à votre pouvoir d'achat. Troisième et dernier jour en Écosse, on a fait plein de trucs trop trop cool. Vous l'avez vu les derniers jours, on a vu de l'histoire du centre-ville. Mais là, c'est le moment de voir de la nature. Alors, à Édimbourg, je pense que vous l'avez vu un petit peu, il y a énormément de collines, de parcs et de choses historiques comme ça. Et c'est ce qui va nous intéresser un petit peu aujourd'hui. On va aller voir deux points d'intérêt. Après, on va rentrer... Euh, je vais rentrer parce que j'ai envie de voir l'Olympique Lyonnais. et là, la première course de Formule 1 et le fait que Cyril Galet perdu sa mère. <rire> je me suis levé ce matin, le niveau de clip. Je me suis levé, j'ai bien dormi. Vraiment, genre zéro spoil, rien. Je vais voir la rediff. Déjà, je vois 15 minutes avec les entrées. Je suis là, oula, je crois qu'il y a un petit problème. Il ouais, y, y a eu un petit problème. Force à mon gars Cyril, même si t'as perdu, on t'abandonne pas. Du coup, les amis, au programme aujourd'hui, c'est très très simple. Nous allons faire plein de choses. On va aller voir le Hill. Carlton Hill, la colline de Carlton, tout simplement. C'est un des points euh, principaux de la ville avec une belle vue sur le reste donc on va monter un petit peu, c'est pas très loin de là où nous sommes donc là vous avez vu c'est le côté un peu que j'ai dit centre commercial etc mais à moins de 10 minutes à pied on a la colline et juste après on va aller à Holyrood Park et Holyrood Park ça c'est un parc immense qui est dans la ville et au top du parc il y a un truc qui s'appelle Arthur's Seat le trône d'Arthur donc euh, <rire> le nom est vraiment stylé tu sens qu'il y a un côté historique un peu fort et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est parti, à pause Waouh elle est vraiment bien cette ville On va là-bas, Maï a choisi la grande route. Il y avait pourtant des escaliers, mais tu as pensé à un détail qui n'est pas inutile, je crois. C'est que tu es avec la caméra qui est lourde... Et les escaliers, puis si tu veux leur parler et que t'es essoufflé, c'est bof, donc autant faire le grand tour. Il se pourrait que cette personne détienne euh, un discours de vérité. <rire> Franchement, j'aime trop vlog, les amis, c'est trop agréable. Ça fait vraiment partie des contenus que je préfère faire sur la chaîne. Là, on est en train de monter gentiment au Carlton Hill, du coup, pas Carlton, c'était marqué en bas, Carlton Hill. Et du coup, c'est un des points euh, principaux de la ville, avec une vue assez jolie, ma foi. On voit... Ah oui, c'est encore un peu lointain, vas-y, je vous monte un peu après. Et c'est là où des fois, j'ai envie de changer d'appareil, tu vois, pour que vous puissiez voir. Encore mieux ce genre de choses Mais là tu vois il y a Voilà Des arbres, des arbustres, tout Mais ouais Super ambiance Et vraiment un des petits trucs euh, Et qui m'a fait vraiment pour l'instant très kiffer En Écosse sincèrement C'est l'accueil et le service des gens Aussi étonnant que ça puisse paraître En France on est très connu pour un truc C'est le service à la française Donc quand tu vas au restaurant ou dans une boutique T'es censé avoir un bon service Un petit peu classe Bien connu, bien propre et tout Bah je jure que pour l'instant Tu sais je suis pas fait le con à dire euh, Ouais nous en France euh, on te sert comme un sagouin. Non mais pas c'est même pas de con Raison sur ça pour dire que des pays que j'ai fait, j'ai rarement croisé des gens aussi bienveillants, cool et sympathiques et accueillants qu'en Écosse. Vraiment, les Écossais, des frères, toujours la bonne vanne, toujours de la sympathie, toujours euh, très serviable, très gentil et tout machin. Ça fait vraiment kiffer, tu vois. Pour l'instant, c'est vraiment lourd et on a presque aussi lourd que la vue de derrière. On commence à y arriver là On voit la mer, on voit tout Bref, ça fait vraiment kiffer Et franchement, pour l'instant, je commence à me rendre compte petit à petit, en grandissant, en évoluant, que les monuments et les visions un peu nordiques... Ah, ça me plaît énorme Ça me plaît énorme Regarde, c'est bête, hein Mais la colline, les monuments derrière, la façon dont c'est fait et tout... Ah, ça me parle beaucoup quand même hein. Et une belle vue d'Édimbourg. Les collines comme ça, ça te donne vraiment envie de te lancer en boule, comme quand on était gamin Jusqu'en bas Du coup on est quand même monté pour des raisons, c'est que c'est une colline à faire mais c'est aussi parce qu'il y a des beaux monuments et c'est des monuments, vous connaissez, j'aime bien quand il y a des monuments, allez voir un petit peu, tu vois, l'historique de ceci. Et autant vous dire que là en tant que français, on va pas être déçu. Donc voici deux monuments différents, à côté le monument national euh, écossais, genre ça s'appelle comme ça, et le Nelson's Monument. Donc on va aller s'approcher, on va aller voir et pourquoi est-ce que nous en tant que français ça va pas nous faire hyper plaisir Alors. Je redis le nom du truc à droite, c'est National Monument of Scotland. Donc c'est à peu près ce que j'ai dit, mais voilà. Alors en fait, en tant que Français, on est concerné dans ces deux choses. Premièrement, on va commencer avec cette beauté. Cette beauté est un monument qui commémore la mémoire des soldats, marins, etc. écossais, morts pendant les guerres contre Napoléon. Donc, <rire> coucou, on est un peu concerné. Et le monument reste quand même... Impressionnant, regardez-moi ça Alors ça empêche pas euh, des personnes de danser au calme entre deux piliers Mais bon après why not hein <rire> On se réapproprie la chose comme on peut Et le voici de face, c'est encore plus énorme Donc le National Monument of Scotland Vraiment archi stylé Bon nécessairement il y a des colonnes etc C'est un peu des faux airs de Parthénon à Athènes Mais franchement c'est pas mal Puis il y a du monde, hein, on est... Euh... clairement nous sommes le dimanche Beaucoup de touristes c'est normal Et enfin deuxième monument qui nous intéresse aujourd'hui Celui-là, le Nelson's Monument Donc lui je crois qu'on peut monter en haut, En tout cas on pouvait, ça n'a pas l'air ouvert aujourd'hui et celui-ci a été fait pour commémorer la victoire de l'amiral Nelson Je crois que c'était écrit l'amiral Nelson à Trafalgar Contre euh, nous-mêmes les français <rire> Donc euh, c'est pas vraiment la super super joie en tant que français En tout cas c'est ces deux monuments qui ont été mis sur un des points les plus hauts de la ville Entre, euh, bah, comme je l'ai dit, euh, cette beauté derrière et cette autre beauté là Et c'est pas les seuls d'ailleurs, regardez il y a encore des trucs en face Voilà comme vous le voyez, juste là, juste là Bref, ça c'est de la colline qui euh, ne déçoit pas, c'est magnifique Et en vrai j'ai vanné la dame qui dansait entre les piliers Mais franchement, euh... il y a un petit truc Next étape, les amis, je vous présente Mais nous allons aller là Oui, littéralement là-bas C'est là-bas que nous vivons Et c'est là-bas que nous visons, pardon Le Arthur's Seat Alors là c'est dans un parc qui s'appelle Holyrood Park Et en fait il y a toute une randonnée qui permet de monter tout en haut Bah c'est ce qu'on va faire Alors je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut Ça a l'air d'être une sacrée marche Assumons nos paroles. Le début de la randonnée est là-bas. Voici la randonnée dans laquelle on est engagé. Je dis randonnée parce qu'en vrai, il n'y en a que pour une quarantaine de minutes. Donc ça va. Tout à l'heure, nous étions en haut là-bas. On a marché depuis. Et là on suit la route, alors c'est une route un peu... Hein. C'est pas la route qui fait vraiment super plaisir pour Schemar non plus, mais on va suivre tout ça pour monter tout en haut. Et ainsi se dégainer une très belle vue. Alors le truc quand même qui me rassure légèrement, au-delà de ma piètre condition physique, c'est le fait qu'il y a quand même, depuis tout à l'heure, et je le vois, beaucoup de gens, qui sont pas spécialement équipés Et qui vont sans trop de soucis On a même vu des darons avec une poussette Alors je pense pas qu'elles aient pris la même route que nous Je pense pas qu'elles soient allées tout en haut non plus Mais je suppose que ça devrait aller Je vais pas vloguer tout le long Parce que je vous cache pas que là ça monte pas trop Mais quand ça va monter ça risque de pas être... Euh, hein. Et je pense qu'il faut se les taper quand même pour monter là Donc euh, on suit la route Et on se retrouve en haut En cours Petit progrès, petit point, on est à un tiers du parcours à peu près. Ça monte encore jusqu'à gauche là-bas et ensuite ça remonte tout en haut tout le long. Il reste le plus gros à faire mais on a fait quand même un petit peu une bonne partie et vraiment on est bien et on commence à avoir des petites vues correctes. Les pentes vertes comme ça. Bon tu te casses sûrement un truc mais elles donnent vraiment envie de se jeter. Hein. Imagine-toi en train de dérouler en boule là-dedans avec cette vue derrière. Là mon gars, c'est ça l'amusement. On est aux deux tiers, il ne reste que ça, pas une pointe de regret, même si je suis en mesure de vous confirmer que les femmes avec les poussettes, elles, elles ne sont pas montées tout en haut. Hein, je... Ou alors c'est sacré warriors. on profite euh, d'un petit moment pour se poser, admirer la vue. Et ensuite on termine le dernier étage, jusqu'à Arthur's Site. On va voir ce que ce siège d'Arthur avait de si spécial. <rire> On est arrivé, et voici Arthur Seat, le point le plus haut d'Édimbourg de Edimbra. On est arrivé, on a monté tout ce qu'il fallait monter, et franchement il n'y a pas le début d'un regret, c'est magnifique. On voit littéralement toute la ville, on va pouvoir même monter juste là-bas derrière pour voir l'autre versant. Mais en tout cas franchement, ça c'était une belle randonnée et une belle escalade, Ah ça fait plaisir. Je vous remonte ce qu'on a vu là, le versant de toute la ville là, on voit un stade, Hop, on reconnaît le port, la plage et compagnie. On voit tout l'endroit par lequel on est monté. Et voici l'autre versant avec le reste de la ville. Franchement c'est magnifique. Alors on voit que la ville elle est vraiment un peu grise, notamment avec le temps, les bâtiments, l'architecture. Mais ça fait vraiment son charme. Et on se rend compte aussi que l'Holly Park, il est immense, sa mère. Regardez, il y a des chemins de randonnée partout, il y a des gens partout. En tout cas notre but c'était de monter en haut et on a réussi à le faire. Et je suis très content. Le trône d'Arthur, je sais pas ce qu'il a de spécial, hein. mais en tout cas, il ramène à une vue magnifique. Et euh... quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Bah, viens, mec! <rire> Je m'attendais pas à croiser quelqu'un qui me connaît en haut mais bon. <rire> euh, salut mec, <rire> ça va, tu vas bien ouais, <rire> Tranquille, je peux, je peux te filmer Bien sûr. Bah salut coucou <rire> <Vous> allez... <rire> Je m'attendais pas à voir quelqu'un, vous allez bien Ouais ça va super. Ça, ça va, tu vas bien Salut, ça va Ouais ça va super, <rire> moi, moi aussi à madame là-bas, elle est posée. <rire> ça va, vous êtes venu euh, ce week-end en Écosse Ouais exactement. Ouais, ouais, ouais. Putain énervé, bah nous aussi on est venu à Edinburgh euh... pour le week-end pour kiffer un petit peu et franchement magnifique, vous avez fait quoi un peu et on a... Ouais, nous aussi on a fait ouais. ça, ouais. ouais. Super joli, ouais. C'est fou. Hein. Beau bon hasard. Voilà. En tout cas, ça me fait super plaisir de te voir, mec. Magnifique. Ça vient conclure cette, euh, cette super montée. Et ben bah, franchement, j'aurais fait des photos dans absolument tous les endroits imaginables. Mais alors, en haut d'une colline ou d'une sorte de mini montagne, jamais. Dédicace à lui et à sa copine, ils étaient trop mignons. Ça vient conclure gentiment cette montée. On va finir tranquillement ce petit voyage ce dimanche. On va aller manger. On va y se poser un peu. Après l'effort, le réconfort. T'en penses quoi toi avec ta glace Je vais me régaler devant. Elle est fin. Mais après l'OL. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. <rire>